Chapitre 34. 1. De là, je me dirigeais du côté de l'Occident, vers les confins de la Terre. 2. Et je vis trois portes, comme du côté du Septentrion. Or ces portes étaient de la même grandeur.